Bonjour, on me demande souvent, on me pose la question, je voudrais essayer les lentilles de contact. Alors, quelle est la marche à suivre Pour les lentilles de contact, ce n'est pas qu'avec qu l'ordonnance des lunettes qu'on va pouvoir vous faire des lentilles de contact. Il, vous... il va falloir repasser chez l'ophtalmologiste, si vous y êtes passé il y a quelque temps, pour qu'il vous fasse, Enfin, c'est une ordonnance à part, c'est-à-dire qu'il faut une ordonnance en lentilles de contact. Ensuite, il y a deux solutions. Soit c'est votre ophtalmologiste qui vous fait l'adaptation en lentilles de contact, Soit c'est nous, opticiens, en magasin. Si c'est nous, en magasin, puisque si, le, si vous avez été chez l'ophtalmologiste et qu'il a fait de l'adaptation, la référence et la marque et le modèle de la lentille est notée, ainsi que la correction, donc aucun problème. Si c'est nous, en magasin, il va falloir que vous fassiez attention à deux choses. La première, c'est le confort physique. Et la deuxième, c'est le confort visuel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ressentiez la lentille comme un grain de sable toute la journée. Et d'un autre côté, il faut aussi que vous soyez confortable visuellement, que vous ayez une vision euh, aussi nette euh, qu'en euh, qu lunettes. Et ce n'est pas forcément toujours le cas selon le, le type de correction. Ensuite, il va falloir aussi que vous sachiez pourquoi vous voulez porter des lentilles. Est-ce que c'est pour complètement oublier les lunettes Alors là, euh, c'est possible, mais dans la journée. Hein, c'est-à-dire que le soir en rentrant chez vous, il faudra quand même reporter les, euh, porter les lunettes. Hein, on considère que 8 à 10 heures de port euh, journalier, euh, c'est-à-dire par jour, c'est le mieux. Et ensuite, euh, ben, si vous avez euh, envie de porter juste des lentilles euh, pour faire un sport, euh, etc., on ne va pas forcément partir sur les mêmes lentilles. On va plutôt partir sur des jetables journalières, euh, puisque euh, si c'est pour les porter une fois par semaine, ça ne sert à rien d'avoir des lentilles mensuelles. Donc la première chose à faire, c'est quand même d'aller voir votre ophtalmologiste pour qu'il vous fasse une ordonnance en euh, lentilles de contact. Et ensuite, quand vous venez en magasin, on commence par un essai. C'est un essai, alors si, si on part sur des mensuels, ça sera un essai d'un mois, ça sera un jeu de lentilles euh, que chez Atolaïs, on vous offre. Euh, et euh, si c'est en, en journalière, ça sera un, un jeu de cinq lentilles, c'est-à-dire pour cinq jours, deux boîtes, parce que vous avez deux yeux, normalement. Hein, mais ça. Euh, donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ces questions, qu'on me demande beaucoup, beaucoup en magasin. Et je vous dis à très bientôt chez Atolaïs. Bonne journée, au revoir.